Bonjour mes frères et sœurs, bonjour aux différentes pasteurs, pasteur Jude, pasteur Sargenton. Bonjour aux frères et sœurs, à ceux qui se retrouvent dans le désert, à ceux qui ne connaissent pas, à ceux qui se trouvent complètement perdus, à ceux qui sont troublés, à ceux qui sont tourmentés, à ceux qui ne savent point quelle voie prendre. Mais arrivé sur, au croisé des chemins, il y a deux voies. Il y a la voie où se trouvent les épines et les ronces les wonks, où la voie où se trouve ce founaise, car c'est le chemin j'ai spacieux. Mais la voie qui aussi, se sentier resserrée et la voie de la vertu. La vertu de livre de Genèse, il définit la vertu, des herbages. Et comment nous avons transformé ces herbages dans cette nourriture Car l'homme est fait à l'image de l'éternel. L'homme, est fait à l'image de Dieu. Et il dit, soyez mes imitateurs, comme le disait Paul. Le soyez mes imitateurs, dans l'œuvre de coin, il explique, mais soyez les imitateurs de Christ. Quand Paul parlait de mes imitateurs, Paul définissait, il était le docteur de la loi. Un meilleur élève de Gamalienne. Et il disait Soyez mes imitateurs. Dieu s'est servi de Paul pour amener en profondeur sa science. Il voulait approfondir et rentrer dans le livre de Corinthiens. Mais là, Paul présentait la définition du sanctuaire. C'est extraordinaire. Mais je veux dire, le monde voulait rentrer dans le sanctuaire. là, mais pas pensé à ça qu'a fait. Pour le sanctuaire, il faut passer par le désert. Et le désert, et le désert, et le désert. pied à haute pour appuyer la sortie. Le talon, la plante de votre pied, n'y est point. Il y a une seule plante. où foule la plante du pied de l'Éternel. Il renverse les forteresses, il amène les pensées captives à l'obéissance. Il marche sous les lions, sur les aspics, et il foule les lions. Sur... Vous devriez comprendre la définition de tout cela. Il vous donne cette autorité parce que vous marchez dans le désert. Car c'est dans le désert qu'il va vous élever. Il le dit dans le livre de Genèse. Mais il a donné de l'eau à nous. Car c'était le seul à écouter l'éternel. Mais il lui a donné des désert, Mais désert airs. Nourri avec beaucoup de vertu. Mais que là aussi, il parle à planisser ce sentier. <rire> Où il a mis l'ange de nuit. Il présentait comment vous devriez rentrer dans ma maison. Je vous parle. Je parle à mon peuple. À ceux qui sont ma nation, mes enfants, à ceux qui ne sont pas mes enfants, mais qui sont mes enfants. Le peuple israélite. Les juifs. Et les païens qui sont l'adoption. Et c'est là qu'il dit, voici ceux qui étaient invités, ils ont décliné l'invitation. Aujourd'hui, je vous appelle à cette invitation. Venez là. La... Venez, venez, venez voir et venez entendre. Et venez, venez au temps de rêver de la postérité. Vous allez voir des miracles. Vous allez voir aussi la restauration des cœurs brisés. À comprendre ce que Dieu fait et où il veut nous amener. Va dans les différentes églises, mais attention, attention. Il y en a où c'est la chair qui conduit. Il y en a aussi, il se trouve les fausses doctrines. Il y en a aussi, beaucoup sont perdus aujourd'hui. Beaucoup a planissé ce sentier. Le livre de Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète, voici, je vois devant toi mon messager, qui préparera ton chemin? C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Aplanissez ses sentiers. Celui qui crie dans le désert, Moïse criait, le peuple israélite criait, le peuple bois criait dans le désert. Beaucoup aujourd'hui qui crient. Mais voici qui, moi, que je criais dans le désert, et comment il a mis autour de moi une paix Malgré toutes les difficultés qu'il y a Malgré toutes les difficultés Car c'est l'éternel qui pourra Si Dieu lui-même M'a formé, transformé Comme l'argile Comment il ne peut pas vous transformer Si Dieu lui-même ma conscience par le Saint-Esprit je dis éveillé fais bien rond, éveillé parce que beaucoup ne comprennent pas la parole du Saint-Esprit le Saint-Esprit se manifeste certes mais la manifestation de ce demandes se passe par l'Esprit dans l'âme et l'âme qui crie et c'est pour cela on prie on dit que mon âme s'élève vers toi ô éternel mon Dieu mais comment il dit à Moïse Aujourd'hui, je te fais Dieu devant Vao, car mon peuple crie dans le désert. Voici beaucoup qui crient. Mais crie, mais il envoie aussi son messager. Nous sommes les messagers de l'éternel. Les pasteurs sont les messagers de l'éternel. Les saints les des prophétesses sont les messagers de l'éternel. Mais nous devrions marcher de notre propre chef. Sortons dans de des comportements d'attitude d'égoïsme, d'homme, de la chair. Sortons dans ce moment de jalousie en nous-mêmes et de cette amertume. Comment voulez-vous que le sanctuaire, comment voulez-vous rentrer dans cette sanctification Comment voulez-vous être attaché au vrai cèpe afin qu'il vous tienne Comment Ce n'est pas possible. Dieu appelle à cette unité, parce que là, quand il parle de plusieurs moments, c'est le corps. Au commencement, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin, c'est la voix qui crie dans le désert. Vous croyez qu'on peut avoir quelque chose comme ça, on peut avoir, je ne sais pas quoi, où je dis, vous voulez 10 000, 10 000 dollars ou 10 000 euros, et vous ne voulez pas rentrer dans cette souffrance. Parce que lui, il a souffert. Lui, il a beaucoup souffert. C'est pour permettre à ta conscience, la conscience, parce qu'il y a l'inconscience, la conscience c'est le subconscient. Il définit quoi C'est là où c'est extraordinaire. Comment la science de l'éternel peut aller encore plus loin Il définit quoi Notre conscience. Notre conscience. Notre cœur. Notre conscience, ce que nous voyons, mais ce que nous voyons éveille une conscience de notre cœur, ce sont les pensées. Être conscient. Être conscient, qu'est-ce qui définit la conscience? C'est le corps. Parce que le corps est conduit par l'esprit, parce que le subconscient, c'est l'âme qui, où Dieu se manifeste. C'est l'âme qui est l'esprit de Dieu. C'est l'âme qui est cet esprit qui est subconscient. Dans le subconscient, conduit par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Quand vous voyez, vous êtes dormez, vous êtes là, vous êtes inerte. L'Esprit de Dieu travaille, vous êtes dans le subconscient. Dans les consciences, ce sont ceux qui produisent l'inconscience, l'inconscience d'une vie. Le corps, la conscience, on voit les choses. On prend ce temps de sagesse, d'entendre, de, de comprendre. Il définit les trois phases, les trois éléments. Mais qu'est-ce qu'il dit Pour la remission des péchés, pour la remission des péchés, Jean-Paul, baptisant dans le désert en prêchant le baptême de repentance. Avec la conscience éveillée, éveillé, qu'a dit repentez-vous. Famille en moi, a crié, Dieu vous a déjà appelé à vous repentir. La repentance a fait pour la remission de vos péchés. Et c'est dans cette repentance qui est l'immersion d'eau, qui est le baptême que vous allez recevoir l'alliance. Vous allez recevoir ce vêtement qui appartient à l'éternel. Ce vêtement blanc. Vous allez recevoir une vie de paix. Vous allez recevoir ce secours. Mais si vous n'avez pas l'alliance, comment voulez-vous chaque jour qu'il soit avec vous Il dit, ce peuple mon des lèvres de la bouche, mais son cœur s'est éloigné de moi. Mm -hmm. Voulez-vous bâtir d une maison lambuissante, vos demeures lambuissantes Il dit, bâtissez ma maison. Nous sommes la maison de l'éternel et que le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Il définit la remission des péchés. En prenant ce baptême, en ce dépouillement, en prenant ce dépouillement, ça veut dire que quand vous descendez dans l'eau, vous êtes complètement dépouillé de vos péchés. Vous êtes un nouvel être, un nouvel homme ou une nouvelle femme. Mais dans le Seigneur. Et voici beaucoup qui ont, ont pris ce baptême. Et quand ils sortent de cette eau, c'est vraiment de l'éternel, ils disent, ils ne savent pas où ils sont. Comme s'ils avaient les yeux fermés. Mais leurs oreilles, l'oreille leur, entendait, mais ils ne comprenaient pas très bien. Et quand ils ont pris ce baptême, ils ont entendu et ils ont compris. Ils ont entendu et les pensées se sont éveillées. Et le cœur est tourné dans un cœur de chair. Beaucoup qui crient dans le désert. Mais Dieu appelle à cette repentance. Beaucoup qui crient dans le désert. Dieu appelle à cette repentance sur la remission de vos péchés. Parce qu'il faut comprendre qu'à partir du moment où vous entrez dans la repentance, vous donnez votre vie à l'éternel. Et votre vie à l'éternel, c'est cette alliance que vous avez. Mais il y a la conversion, le baptême de feu du Saint-Esprit. Et c'est lui qui vous permet de rentrer dans cette conversion. Et dans cette conversion, vous rentrez dans la reconversion. Mais beaucoup aujourd'hui prient à l'Éternel, mais ne veulent pas donner leur vie. Ils ont besoin de guérison, ils ne veulent pas donner leur vie. Ils ne veulent pas donner leur vie. Et il dit pour la remission de béchés, des péchés, lis le verset 29. En ce temps-là, Jésus vient de Nazareth. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vient de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sous lui comme une colombe. Il vit les cieux s'ouvrir. Ses yeux, Jésus, Jésus, Jésus, ses yeux se sont ouverts, C'est ouvert carrément en sortant de l'eau, en sortant de cette eau. La remission des péchés de ce monde. Comment le vieil homme est descendu dans l'abîme, celui qui vous a amené à toutes formes de choses. Après, on garder des affaires qui moi. ce n'est pas celui qui va dire, venez chez moi en retirant les cartes, parce que Dieu les condamne. Ceux-là sont condamnés. Dieu les condamne à cela. ne font point partie de l'Éternel. Parce que depuis au sein de la fondation le diable est menteur. Et toute personne ou tout être qui vont vers ces, ces occultes là, ces gens occultes qui font de l'occultisme et qui annoncent la vie des uns et des autres. Le seul qui peut le faire, c'est le Saint-Esprit. Venez, venez prendre ce baptême, venez repentir, venez pour la remission de vos péchés, vous allez voir la gloire de Dieu. Il définit celui qui crie dans le désert comment il peut vous délivrer. Il y en a qui ont le cœur nourri, le cœur nourri, mais seulement par une prière. Seulement par une prière, vous êtes libéré, mais que la foi en lui-même, que le cœur soit sincère. Verset 9. En ce, ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, il avait trente quelques années ou 30 ans. Il a pris trois ans après, il est parti, il a été enlevé. Jésus avait 30 ans. Et aujourd'hui, on prend nos enfants, on leur dit, vous allez prendre les baptêmes, la tradition des hommes. Et où Jean baptisait dans le désert, mais vous entendez dans le désert, vous entendez, venez repentir, afin la remission de vos péchés. Venez vous repentir, afin que le Dieu Tout-Puissant vous fasse grâce. Venez vous repentir afin que Dieu vous délivre dans ce désert. Venez vous repentir afin d'être élevé par l'Esprit de Dieu. Venez vous repentir et vous allez avoir la paix dans votre famille. Repentez-vous. Repentez-vous. Dieu vous appelle. Venez. Vous allez recevoir. Venez. Autant de réveil de la postérité, vous allez recevoir. Venez autant de réveils de la Martinique, vous allez recevoir. À plusieurs reprises, il a déjà créé des miracles et des prodiges. Au, au, à la postérité, il a déjà créé des miracles et des prodiges. C'est Dieu qui fait des choses. Mes frères et sœurs, nous sommes à votre disposition. voyez les numéros de téléphone Vous pouvez appeler. Et nous sommes à votre disposition. Le 20 10 72. Le 94, 70, 85, nous sommes à vos dispositions pour vous libérer par le nom de Jésus, la définition de l'Esprit de Dieu. Je vous dis merci, merci de ce moment qui vous appartient, merci de ce moment d'écouter et de recevoir la nourriture. À bientôt et que Dieu vous bénisse. Amen.